Salut les amis, salut, salut. Donc, euh, ça, c'est un site que j'ai créé. C'est juste je vais vous illustrer un peu quelques extraits de ce site, parce que c'est un site que j'ai déjà créé. Juste, je vais vous montrer comment je l'ai créé. Comprenez Mais, je n'irai pas début jusqu'à la fin, mais juste cette partie ici que vous voyez là, Cette partie ici que vous voyez là, ça, c'est vidéo, pardon, Studio Code. Studio Code, c'est ça que j'utilise. Voilà. Ça, c'est Studio Code. Alors, vous voyez, ça, c'est le HTML du site. Voilà. Voilà. La partie ici que vous voyez. Je vais prendre la copie, je vais copier ça. Je vais copier cette partie que vous voyez là. Je copie cette partie. Ça, le, le, le, le doc type HTML. Je prends le doc type HTML. Et cette partie-ci, je prends ça. Non, non, non, non. non. C'est une erreur. Je dois normalement prendre la partie, cette partie, voilà. Oui. Et justement, c'est ça, oui. Je la copie. Et je viens, je colle ça ici. Voilà. Donc, cette partie-ci, c'est juste que je vais créer un lien qui va relier la partie commande lorsque le, le, le, le, le client entre dans le site pour commander lorsqu'il clique ici il va tomber directement dans cette euh, partie ici Vous voyez et il va voir ce qu'il va commander au travers de cette euh, de ordre ordre 4 htm.html. voilà alors ici vous voyez là. Cette partie, si vous voyez là. Euh, voilà. J'ai collé ici. Puis. Enregistrer. Contrôle S pour enregistrer. Puis, je retourne dans la partie euh, HTML. La partie index html Voilà. Dans cette partie ici, ce que je dois faire c'est quoi? Euh, je vais voir. Je suis dans quel order. Je suis dans order 4. Alors, je dois voir le order 4, ça se trouve où? Ça c'est. Order 4, c'est pizza. Order 4, c'est pizza. Je descends jusqu'à pizza. Voilà, c'est ça les pizzas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux faire Je vais prendre ces liens qui se trouvent ici en haut, là. Cette partie-ci. Je prends ces liens-là. Les liens qui se trouvent là. Je la copie. Ctrl-C. Et puis, je le fais coller ici, dans cette partie ici, voilà, c'est ici, cet endroit ici, voilà ici. Je colle ça ici. Voilà. Order B. Donc, c'est pas order B, c'est order 4. Je vais corriger. Je mets 4. de 4. Voilà. Le lien est activé, alors j'enregistre. Je, si je viens maintenant ici, dans la, cette partie ici, j'actualise, j'actualise, vite vite, parce que le minute va.